GUT MORGEN allez, yiden, et tu sois aujourd'hui le l'oniche Avraham Avram, Mordechai, Benitrek, Bethany, Dvorah, Baptister, David, Ben Fortuna, Mazal, et Tamar, BAT MONIQUE asulin ne Soussan. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude, je vais contacter de sa communauté éternelle. Nous étions à la salle Mishna Ferek Bet, Mishna Zahin. VECHEN SHNE Zé, Omer, Kohen, et Zé, Omer, Kohen, ANI en rapport avec la Mishnah précédente, qui elle-même était en rapport avec la Mishnah précédente, qui elle-même était en rapport avec la Mishnah précédente, vous avez vu comment c'est pas dans la Mishnah, oui, on a déjà l'habitude, on ouvre un sujet, c'est l'occasion de parler d'un autre sujet semblable, et puis du coup, on passe à un autre encore. Concrètement, avec la Mishnah précédente, on a appris en fait quelque chose d'important que euh, deux choses. Tout d'abord, il y a des situations où il faut un témoignage sur une personne pour témoigner de, de son caractère de cachère, de cohen, comme on va voir tout de suite, et qu'une personne ne peut pas témoigner sur soi-même. Et on a vu dans la méchant, en l'occurrence, il y avait les femmes de la de, de, de, dans le précédente, c'était les deux femmes qui ont été prises en captivité. Chacune revient dans la captivité, elle nous dit qu'elle est restée propre, elle n'est pas crue. Mais si elle nous dit qu'elle est restée propre, que, qu'elle est restée propre et que sa copine aussi est restée propre, c'est-à-dire que maintenant on a un témoignage, un témoin sur une, même d'une femme, ça marche, pour témoigner pour la captivité. Ça c'est la méchante précédente. On a le même principe maintenant avec des Cohen, deux personnes qui débarquent, et qui nous racontent que, « nashim, deux hommes qui viennent, zéomère Kohenani, zéomère Kohenani. » L'un vient nous dit « Moi je suis un Kohen », l'autre humain nous dit « Je suis un Kohen ». Pour pouvoir décréter que quelqu'un est un koens, il faut nécessairement des témoignages, et ils ne sont pas crus. D'accord Il n'y a pas quelqu'un qui vient qui est Kohen, du coup, il va se mettre à. Bon, alors qu'il va se dire qu'à toi, c'est son problème à lui. Peut-être que pire, Maxime, à C'est son problème personnel. Même si ça. Bon. Mais en tout cas, on ne va pas lui donner la tourma. C'est surtout de l'essentiel. Vous avez un pigeon ben à bien faire. Vous n'allez pas l'inviter à lui. Parce que qui dit qu'il est quoi Lui, il nous le raconte. Peut-être c'est un super escroc. D'accord Donc on ne le croit pas. Par contre, au besoin de chien, mais il des, Par contre, s'ils vont se témoigner l'un pour l'autre, eh bien dans ce cas-là, manim, ils seront crus. Parce qu'en fait, les deux, ils arrivent. Et moi, il dit chacun, il dit, moi je suis cohen, mon ami aussi est Et l'autre, il dit la même chose. Alors, il s'avère que maintenant, chacun, il, est, il témoigne sur le, son copain. Et un témoin suffit pour décréter sur quelqu'un qui est coin dans la mesure où nous n'avons pas, pour le moment, lieu de soupçonner le contraire. D'accord Donc, ça rejoint, rejoint la mission précédente. Et en fait, la prochaine Mishnah, elle va compléter cette Mishnah, parce qu'en réalité, -on, on va découvrir que ce qui a été écrit dans la première Mishnah, c'est un avis. Et on va découvrir qu'il y aura là-bas trois ou même quatre avis dans la prochaine Mishnah pour discuter sur ça, dans quelles circonstances exactement est-ce qu'on croit, on va croire un témoin pour témoigner sur son copain ou pas. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de salam,